Salut Dakota Bonsoir Marjorie Alors en fait, on est un peu à la bourre, parce qu'on a des problèmes techniques ce soir, et c'est pour ça qu'on on est obligé un peu d'abréger, parce qu'on est coincé, qu Il y a des gens qui attendent derrière, il y a les salles majesté qui sont derrière, qui vont jouer aussi avec tout à l'heure. Et voilà, on essaie de, de garder de la place pour tout le monde, pour dé développer les choses. On avait un sujet qu'on voulait vous montrer, parce que Dakota est réalisateur. Ouais, tout à fait. Réalisateur d'une web série qui s'appelle 12 Minutes, qui est une série documentaire en fait, qui essaie d'aborder euh, des thématiques de société. Voilà, c'est C'est des problématiques, euh, de... enfin des polémiques de, de société. C'est euh, les sans-abri, le logement, euh, la cause animale aussi, la, la souffrance animale, ce genre de choses, les insectes polysénisateurs, les types de logements indépendants et ce genre de choses qui, peut, qui peuvent exister en fait. Et du coup, on voulait vous montrer euh, un épisode de ce documentaire, mais vu qu'on est un tout petit peu à la bourre, on vous le montrera plus tard. Simplement, ouais, on vous le montrera juste après, mais euh, ben, juste avant qu'on reçoive le groupe qui y jouer après. Comme ça, ça nous permettra de les installer. Mais voilà, euh, vous n'avez pas encore vu ces images. Moi, je les ai vues cet après-midi. C'est super touchant. C'est le portrait de quelqu'un que tu as suivi Alors, à Lyon. C'est de Lyon. Sans, en fait voilà, moi, je suis de Lyon. Donc, c'est un sans-abri qui s'appelle euh, Youssef. Euh, ça fait sept ans qu'il est à la rue. Donc je le suis dans son quotidien, il nous montre où il dort, comment il fait pour se manger, il nous parle un peu des associations. Ça fait combien, combien de temps t as, t as, tu l'as suivi par exemple pour faire ce sujet là Je, je l'ai suivi sur deux mois environ, on s'est rencontré à plusieurs reprises, euh, j'ai pas toujours filmé, moi je l'ai rencontré dans le cadre du Samu Social puisque euh, à l'époque j'étais bénévole du, du SAMU Social. D'ailleurs j'ai suivi aussi le travail du SAMU Social de Lyon, que, le, comment est-ce qu'ils viennent en aide aux au sans-abri. Et d'une toute petite assaut qui s'appelle Vestibus, qui est super cool et qui donne des vêtements en fait pour les sans-abri. Un le camion on voit un mec donner un bonnet à un moment donné. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc dans l'idée, c'est aussi de témoigner du travail social qui, qui se fait euh, qui se fait, et du lien social qui, qui se crée entre les sans-abri, les bénéficiaires du SAMU du social et les bénévoles. On y voit aussi un CHU, les centres d'hébergement d'urgence, euh, où, où ils dorment et on voit qu'ils sont pas très bien lotiques. Quand même, manque de moyens pour, euh, pour pouvoir vraiment venir en aide sans-abri. Oui, On essaye fait. de les aider finalement un minimum, mais on manque de logement, on manque de moyens, on manque de... Il y a beaucoup de bénévoles qui prennent du temps, mais c'est jamais suffisant oui, finalement. Oui, c'est euh, c'est jamais suffisant, mais euh, mais mais déjà. Mais c'est fondamental que ça existe. Voilà. On est super d'accord. Et euh, j'ai eu des, des super bons retours en fait là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient venir en aide euh, aux sans abri comment on faisait pour s'inscrire au Samu social par exemple ou dans d'autres associations. Il euh, y a aussi des maraudes citoyennes qui sont T'as l'impression que les gens connaissent pas assez ces choses-là mais, mais non, non, non, les, les gens sont complètement ignorants en fait. Parce que c'est de... vrai que par exemple, moi je sais qu'à Paris, euh, bon, on connaît évidemment les Restos du cœur, etc., les gens qui veulent aider, euh, ça m'est arrivé il y a quelques années, envoient des mails aux grosses structures. Mais on n'a pas encore finalement, il n'y a personne qui a créé euh, un site qui coordonne finalement euh, tous les besoins en humain qu'on pourrait avoir. Je pense même nous à nous Debout, tu vois, d'avoir un endroit où n'importe qui qui veut aider puisse à un moment donné s'inscrire pour créer une base de données de gens qui sont prêts à aider une fois, ou toutes les semaines, ou tous les mois, etc. Ça manque un peu, finalement. Oui, ça manque. Et puis, même dans les médias, c'est toujours traité d'une manière un peu particulière. Ça veut dire, on va voir euh, euh, le Noël de la Croix-Rouge, le plan Action Grand-Froid. Mais en fait, les sans-abri, ont aussi fin, des besoins l'été, surtout en eau. Euh, et et, et l'été, ils sont complètement livrés à eux-mêmes, en fait. Et... et puis, les distributions de repas doivent continuer parce que c'est pas parce qu'il fait plus froid qu'ils n'ont pas faim. Et effectivement, il y a des petites associations qui existent. Enfin, moi, je connais Paris parce que je vis ici. Il y a Mia par exemple qui est une association d'intermittents qui s'est montée parce que justement quand les gens voulaient aider des grosses boîtes, on nous disait ben faut être là tous les mardis après-midi, mais on pouvait pas être là tous les mardis après-midi. Donc ils ont créé une structure sur le 11e, 20e où ils distribuent des repas, des conseils, des, des soins, de l'écoute, des livres, des vêtements, euh, en disant toutes les semaines voilà on a besoin de quelqu'un tel jour à telle heure pour faire la bouffe, tel jour à telle heure pour distribuer les repas. Mais, mais ce genre d'initiative, ce genre d'initiative, ça peut être aussi citoyen, on peut choisir. Euh, Moi-même, j'ai organisé avec une amie des maraudes citoyennes à Lyon. On faisait des maraudes végétaliennes aussi, parce que ça permet d'avoir une convergence des luttes. Et, euh, bah, de, éviter de... le respect... sectarisme alimentaire, religieux, voilà, etc. Ça aussi, et puis de, de respecter les, les animaux euh, autant que possible. Et c'est très très bien accueilli d'ailleurs par les sans-abri, beaucoup de, de, de sans-abri de confession musulmane qui sont ravis en fait, de pouvoir manger. Euh... La cantine voilà. est, est végane d'ailleurs tous les dimanches ici aussi. Ouais, voilà. On fait plein d'actions véganes sur la place. Et euh, après, enfin, dans 12 minutes aussi... Euh... 12 minutes, c'est le nom de ton projet 12 en fait. minutes, c'est le nom de, de la web série ouais. Euh, donc ce sera... 12 épisodes de 12 minutes Là, as fait 4. sur un an. Là, Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis. Le prochain épisode qui sort traitera du gaspillage alimentaire d'un point de vue individuel, mais aussi des actions collectives de désobéissance civile où euh, des, des gens qui s'appellent les gaspilleurs vont chercher dans les, dans les poubelles euh, des grandes surfaces des, des quantités phénoménales de nourriture et les redistribuent légalement sur la voie publique en sensibilisant justement sur le gaspillage alimentaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand la chaîne du froid est cassée, on n'a pas le droit de donner l'alimentation, donc ils vont donner du riz, des pâtes, etc. Mais, Mais par euh... contre, quand un yaourt est périmé, du jambon, etc., ils ne les donnent pas, ils les foutent dans les poubelles. En, en fait, les, les grandes surfaces, même avec le, le pacte anti et tout ça, ne euh, donnent que le pain. Et euh, ils continuent de javeliser les poubelles. Moi, j'ai vu des poubelles javelisées. Moi-même, je glane, en fait. Ça fait presque 10 ans que je me nourris euh, exclusivement de, de, de détritus. Et... Euh, et ouais, on jette des, des quantités phénoménales Et parce de parce qu'ils veulent qu'on achète, donc ils veulent surtout pas ça. donner parce que ça fait ça. baisser leur... Ils ont peur de, de perdre de l'argent C'est en fait. ça, ils ont peur d'un manque à gagner. Et puis, j'ai même rencontré des, des gérants de magasins bio qui disent « Mais vous vous rendez compte que si on vous donnait de la nourriture, si vous la récupérez, c'est gratuit. Et donc, vous ne viendrez pas acheter chez nous. » Alors qu'ils s'inscrivent normalement dans une logique bio, dans une logique... Fin... Dans, dans oui, c'est-à-dire démarche... qu'on est quand même dans une logique commerciale malgré tout et les mecs ont peur de, de perdre du chiffre d'affaires et donc de, de fragiliser, de perdre leur job aussi à, mmh. à eux, quoi, j'imagine. C'est ça, oui. Voilà. Et du coup, tu fais comment aujourd'hui pour sortir de, de ce système-là, c'est-à-dire que tu essaies de montrer des portraits de gens, tu essaies de parler alors, aussi des alternatives euh, qui existent Déjà, l'idée c'est euh, de donner l'alerte sur certains sujets, alors que ce soit les animaux errants, que ce soit les abattoirs, les sans-abri, le logement, donc déjà donner l'alerte en documentant en fait des, euh, des rois ordinaires, des, des associations, fait. des individus qui font quelque chose ou qui apportent des idées de réflexion, des pistes de réflexion, même si, si ce n'est pas forcément parfait, en fait, c'est déjà une bribe de quelque chose. Et alors 12 minutes c'est sans voix off ajoutée, sans musique ajoutée, euh, beaucoup de proximité en fait. L'idée c'est d'être au proche des gens et de pouvoir vraiment témoigner de... Quelles sont les initiatives qui existent déjà On au... les accompagne en fait un peu. Voilà, c'est ça. L'idée c'est qu'on est avec eux et c'est censé être inspirant en tout cas. Et, euh, et faire poser des questions. Euh, donc... donc on disait les prochaines thématiques. Voilà, donc il fait... euh, y a le, le logement alternatif, Donc savoir comment est-ce qu'on peut vivre dans une cabane euh, au fin fond de l'Ardèche, dans une yourte en Espagne ou dans un tipi. Ça va être la question des insectes pollinisateurs qui, au sens large, puisqu'on voit toujours... Les abeilles, donc. On voit les abeilles, on parle beaucoup des abeilles, mais l'abeille en elle-même, l'abeille domestique, pose une problématique au niveau des insectes pollinisateurs. Et il y a des gens... Enfin, l'apiculture même peut poser des problématiques euh, euh, au niveau de l'extinction des, des autres insectes pollinisateurs. Tu veux dire qu'au moment où on arrive à peine à défendre les abeilles, tu vas les remettre en question C'est ça, il existe énormément d'autres espèces et, et chaque en fait pollinisateur correspond à une espèce végétale. Et si cette insecte là disparaît, c'est plusieurs espèces végétales qui disparaissent aussi. Oui, donc il faut réussir à garder un équilibre, voilà. euh, vu qu'on a Et... mis nos gros doigts dans l'écosystème voilà. aujourd'hui, euh, de rétablir un équilibre là-dessus. Okay. Voilà. Euh, après, il y a une autre problématique que je voudrais aborder, c'est euh, en, en quoi est-ce que l'exploitation des animaux pose des problèmes d'immigration à travers le monde euh, C'est un sujet qui n'est quasiment jamais abordé, ouais, même me... dans l'antispécisme, qui parle pas à beaucoup de gens. J'ai trouvé à peine un bout d'article en anglais. Et, euh, et donc, euh, bah... C'est la question de la répartition des ressources, c'est la question du réchauffement climatique qui est engendré par euh, justement euh, l'industrie du lait, de la viande et des œufs. C'est aussi toute cette viande subventionnée qui arrive dans des pays du tiers monde et qui casse des emplois sur place. Et quelqu'un qui n'a plus d'emploi, qui ne peut plus nourrir sa famille, bah, il pense à émigrer. Et après, ça pose aussi d'autres problématiques. C'est-à-dire parler des causes et pas des conséquences finalement. Voilà. C'est intelligent, c'est euh... bien, ça nous changera. Non mais c'est vrai. Et du coup, euh, donc tu es à Lyon Ouais. Ça veut dire que les gens qui veulent se suivre et qui veulent voir ces vidéos vont sur YouTube ou sur Facebook. C'est ça. ils vont ah. taper 12 minutes Dakota... Dakota l'anglois, 12 minutes. Voilà, le premier épisode s'appelle Atika. c'est une femme au Maroc qui s'occupe des animaux errants. Le deuxième, c'est 269 Life libération animale. Donc j'ai suivi pendant un an cette association. Ça va du marquage au fer rouge de leurs militants dans la rue pour alerter l'opinion publique jusqu'au blocage des abattoirs illégaux tout en passant par leur refuge. Le troisième que qu'on qu va voir traite On des sans diffuser, abri. On va donc là juste après et le, le quatrième épisode qui est sorti euh, traite de la vivisection et en fait de l'inutilité d'utiliser le modèle biologique animal pour le transposer à l'homme. Et donc ça on le voit aussi d'un point de vue juridique avec des députés, on le voit avec des, des biologistes moléculaires, des vétérinaires, des gens qui ont infiltré les laboratoires pendant une année, qui font un constat avec d'un côté le côté militant et aussi le, le côté scientifique puisque c'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère et il en dépend de la, de la santé des humains quoi. donc euh, éduquez-vous, instruisez-vous de toute façon on va tous les diffuser euh, dans le temps ce soir on va vous en diffuser un et on va dire merci à Dakota d'être venu nous voir bah, reviens avec, quand euh, tu veux, quand tu repasses à Paris avec très grand on plaisir on reste en lien et puis on récupérera ces vidéos on vous les montrera et puis on va vous, justement vous laisser voir ce documentaire de 12 minutes pendant que les salles majestés vont s'installer pour le concert qu'il y aura juste après à toutes, merci Dakota merci euh, TV Debout et <rire> Merci Marjorie. <rire> Salut. Moi j'ai connu ça. J'ai connu la rue. Ben, je crois que le jour où je vais partir, ben j'aurai connu le, le, les, deux faces de, les deux faces de la vie. C'est vrai, hein deux faces de la vie celle qui est bien et celle qui est bien celle qui est bien et celle qui est bien Qui a oublié quelque chose Ouais? Oh, Merci. Merci. Voilà. Bonne bon Noël. Bonne Noël. C'est le Noël de la Croix Rouge. Un beau cadeau. Déjà toute l'année on les voit. C'est déjà un cadeau à chaque fois. Aujourd'hui c'est spécial. C'est. C'est bien. J'ai attendu avec impatience ce jour-là, tu vois. Ouais. Et puis ça change que. Quand on se voit en fait, c'est toujours dans des associations. Alors on est assis, on est boit le café, on parle pas trop, hein C'est ça. Voilà, c'est très bon ça. Mmh. Alors on ne sait pas où aller. Alors on marche. On change d'endroit, on change de parc, on change de magasin, on change de gare. c'est fatigant de marcher toute la journée. Et dormir 4h, heures, 5 heures par jour, c'est usant. C'est usant. <t 'en> oh la maison. <t 'en> Et, euh, Contez Constantine Constantine Constantine Manu. Tu Constantin. Constantin. Constantin. Constantin. okay. veux chose Peut être quand oui. il fait froid l'eau elle est pas chaude. Elle est pas froide. Ah ouais. <rire> C'est Quand il fait 2-0 degrés dehors. Là ils vont bientôt fermer les robinets. Ah, voilà ma chambre. Voilà. Avant, j'étais responsable du lait, produits laitiers. Et je m'occupais des produits frais et surgelés. J'étais responsable aussi, responsable des prix, des commandes et tout. Je travaillais pour Leclerc. J'ai perdu ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché, tout lâché. Je sais pas pour. Je sais pas. Peut-être pas pour donner la peine aux autres. C'est la mienne. Ma famille n'aime pas au courant que je suis, je suis dans la rue. Le matin, de bonne heure, il y a des endroits où on se rejoint. On fait la queue le le. Et puis euh, le chef de chantier il dit ouais, toi toi toi toi et on va travailler. Ben, on commence à 7h, on s'arrête vers, euh, je sais pas, midi, midi et demi, ça dépend. Pff, on a quoi une demi-heure toi Pff, On a une demi-heure, mais on n'a pas une heure de pause. Ben, moi ça fait deux cigarettes de fumée quand je mange pas le midi. Ouais, c'est ça, une demi-heure. Hein. Et on finit à 7h le soir, 8 heures, ça dépend. Ouais, ça fait du 12h, 13h par jour. Et puis un coup, euh, j'avais fini un échafaudage. Vachement haut, hein, plus de 20 mètres. Hein. Et le midi, euh, et ils nous avaient euh, offert le, le repas des sushis. Ah, on était contents. Hein. Et puis le soir, ils nous donnent 10 euros chacun. Moi, j'avais touché 15 euros. J'avais mis la dernière barre. 15 euros. Ah, on a dit pourquoi d'habitude c'est 25 euros. Nanana, nanana. Oui, mais vous avez man à mangé à midi. Hein. Vous avez mangé les sushis et tout. Nanana, nanana. Pff, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Et là, on attend juste euh, bah, qu'ils nous rappellent pour travailler. S'ils nous rappellent, bah, j'y retournerai. Hein. Et non. Ben avant, c'était là. On prena... Je prenais bouteille d'eau. J'allais, euh, Je faisais ma toilette avec. Voilà. Je me lavais les dents, je me suis lavé les cheveux, je me suis rasé là. J'ai fait euh, pas mal de. pas bah, mes toilettes, quoi. Là, ça y est, ça a commencé. Jusqu'en février, ça va être comme ça, peut-être mars. Je vais te faire une petite matière. Je vais te faire une matière. Merci. Café au chocolat. Café au chocolat. chocolat. Café chocolat. chocolat. chocolat. chocolat. chocolat. chocolat. chocolat. chocolat la Je préférerais travailler à fond, avoir un travail. et Même, qu quitte à dormir, même pas avoir d'appartement d'un côté, je m'en fous. Quitte à dormir là, ça, tout le temps, là, comme ça, dehors, d'accord. Mais avoir un travail, pas avoir le temps passé. Et euh, que dans mon travail, il y a une douche. <rire> une douche pour se laver quand on a fini le travail. C'est vrai, hein? ça c'est important, hein? c'est import tout. Voilà. M'en sortir, c'est ça. Un travail pour que le temps passe prendre ma douche et venir dormir là. Je ne profiterai même pas du restaurant du cœur. Hein. J'ai racheté ma baguette, mon fromage comme je fais d'habitude. Demande de rien. Il y a encore une est là Isabelle. Il y a des romans, ça c'est un roman. Pas Il de la matière qui accompagne le livre. C est, c est, un an d'écrit à Vénissieux. Ça, c'est des ateliers d'écriture qu'il y a eu à Vénissieux. Ah, T'as vu, vu, eu, vu, vu ouais. un, un an d'écrit à Vénissieux. Il m'est arrivé de croiser des dames, leur offrir un verre qu'elles me demandent, tu fais quoi dans la vie Ben, quand je peux travailler, je travaille. je J'ouvrais ça. Et t'habites où Ben sous les escaliers de l'église, je suis SDF. Oh là T'oublies mon numéro, hein. Fini son café ou son coca, elle se sauve. Hein. Je ne les vois plus. Ou elle passe à côté de moi, elle fait comme si elle ne m'avait jamais vu. J'ai besoin d'aimer, en fait, une femme. C'est important. Comme je te disais tout à l'heure, je préfère... Euh, je, je veux, je voudrais, je souhaite. Bah, ben, j'ai pas envie de vieillir. Tout seul. même si elle avait des enfants tu sais quoi eh ben ça, ça serait bien même ça serait le top même si elle en a pas c'est pas grave hein. finalement 115, Villeurbanne un couple si tu veux your language c'est okay. yeah. qui Je sais quel but non, non, ça. comment serge plutôt comme ça là qui est grand et qui est en polaire c'est pas mal oh, c'est bon je vais comme ça ça ouais. maigrit toi ouais. oh, je pèse 82 kg la dernière fois que je me suis pesé je pesais 110 kg le régime de la rue ça pète sa mère <rire> يا رايحوا اني مسافات وحيوت ولي شعن عباد الغفل قبلك وقبلك يا رايح ويني مسافات وحيوت ولي شعن دمول عباد الغفل قبلك وقبلك Lui moi j'en pas moi. On est Il faut Au final, on est tous SDF quelque part. Je crois qu'on est tous SDF, tous, tous.